comment je suis stressée Salam alaikum à toutes j'espère que vous allez bien euh, je ne sais pas par où commencer cette vidéo aujourd'hui une vidéo très très très particulière d'ailleurs je suis stressée je ne tiens plus en place euh, c'est un mélange d'émotions je suis stressée je suis fatiguée mais je suis hyper contente excitée que vous dire c'est très très mélangé déjà en, en filmant cette vidéo là j'ai j'ai la boule au ventre, j'ai vraiment une boule au ventre. Il je... faut que je respire. Je vais y arriver. Sans retarder, je vais aller dans le vif du sujet. Donc Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, euh, j'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que euh, je lance euh, ma boutique en ligne pour euh, des vêtements modest fashion, pour des vêtements pour femmes voilées ou pas voilées d'ailleurs, mais qui aiment s'habiller modestement. Voilà, c'est fait <rire> Alors la boutique s'appelle euh, Muslim Queens, comme euh, le nom de ma chaîne. C'est comme si je l'avais déjà imaginé euh, depuis plusieurs années. Pour une première collection, donc euh, je vous propose la collection qui est juste derrière moi là. Et j'ai appelé la collection Istanbul. Donc c'est la collection Istanbul, donc chaque, euh, chaque design, chaque modèle porte euh, un nom d'un monument connu à Istanbul. Parce que ça représente quelque chose pour moi. Et ces deux là. Que vient, euh, voilà, tous les articles tout, le, tout ce que vous allez voir sur le site donc tout est mailing Turquie bon, je reviens pour continuer ce que je disais, je m'excuse on a on a toqué la porte au moment où il fallait pas bref, hein. alors je vous explique parce qu'il y en a pas mal qui, qui m'ont posé la question sur Instagram sur euh, d'où vient l'idée de créer sa boutique en ligne de Modeste Fashion donc euh, déjà l'idée vient première il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en euh, qui rentre en jeu mais voilà il euh, y a beaucoup de causes mais la première des choses c'est que euh, de un je suis une femme voilée euh, qui aime bien s'habiller, j'aime beaucoup la modeste fashion euh, et je me suis dit pourquoi pas proposer euh, pourquoi pas proposer sur une boutique en ligne des modèles pour femmes voilées ou pas d'ailleurs des habits modestes qui soient élégants, qui soient euh, chic, qui soient stylés, qui soient confortables euh, et qui soit à prix raisonnable en même temps voilà. donc pourquoi pas voilà concocter de très belles pièces pour les femmes qui me ressemblent qui sont comme moi voilà. et euh, voilà je me suis dit peut-être que ma boutique ferait le bonheur de euh, beaucoup de femmes qui me ressemblent donc ça c'est de 1 et puis de 2 euh, je me suis dit aussi euh, que le domaine donc le marché de la modeste fashion ici en Europe c'est en pleine expansion donc c'est le moment que jamais pour le faire et euh, le troisième point, c'est que je cherchais une continuité après Youtube et les réseaux sociaux. Donc euh, c'est bien voilà, de faire des vidéos, etc. Mais euh, après, il faut atterrir quelque part. Euh, j'ai fait ça pendant des années, j'ai une solide communauté, euh, là qui me suit. Euh, mais euh, voilà, je me dirige vers où après Donc il fallait vraiment une continuité, un projet qui me permet de m'épanouir. Et aussi en tant que, que, que maman qui a sacrifié des années pour, euh, voilà, on va dire que mon premier investissement c'était mes enfants. Je voulais, euh, voulais d'abord me consacrer euh, à l'éducation de mes enfants, surtout quand ils sont en bas âge, etc. Mais à un moment donné, maintenant qu'elles sont un peu plus autonomes, que l'une va à l'école et l'autre va à la crèche, euh, Nour, Nour d'ailleurs, elle va, elle va commencer l'école en janvier, donc je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose pour moi-même ou voilà pour ma propre satisfaction personnelle pour que voilà quelque chose pour moi qui me concerne qui ne me regarde que moi voilà deux autres points euh... il y a aussi le côté euh, tout ce qui se passe en, en Europe concernant le voile l'islamophobie etc donc je voulais prouver à certaines parce que je reçois pas mal de questions sur le racisme est-ce que ça m'a bloqué pour travailler etc et j'ai toujours répondu à la question du style euh, j'ai rarement vécu des circonstances dans lesquelles je me suis sentie... je sais pas marginalisée ou j'ai senti du racisme ou quoi que ce soit. J'ai jamais cherché du travail concrètement voilà aller travailler chez un employeur de 9 à 5, euh, j'ai toujours pensé que c'était pas des jobs faits pour moi donc j'ai toujours eu cet esprit un peu côté entrepreneur etc et je voulais faire mon propre business donc voilà c'est comme ça et je voulais surtout surtout prouver aux filles qui, qui sont musulmanes et qui portent le voile que euh, j'avais envie de leur passer un message pas prouver quelque chose mais juste passer un message que parfois il euh, y a des choses qu'on voit comme handicap et en réalité euh, c'est la motivation qui nous pousse à faire euh, de belles choses, tout simplement. Moi, mon voile, je ne le vois pas comme un obstacle, je ne me vois pas, autant que femme musulmane voilée, je ne me vois pas comme une victime. Euh, au contraire, j'ai l'impression que c'est des choses, ce qui est racisme, islamophobie, etc., c'est des choses qui me poussent à, faire, à donner le meilleur de moi-même, à, à défier les circonstances et euh, voilà, à, à réussir à faire de belles choses, tout simplement. C'était le message que j'avais envie de, de, de passer. Et puis, euh, dernière des choses, euh, c'était... En fait, l'idée c'est venue euh, après un brainstorming que j'ai fait avec mon mari. Voilà, on discutait, on prenait un café au moment du goûter. Et on s'est dit, ok, on va faire un petit brainstorming. J'aime beaucoup l'idée du brainstorming, des réunions comme ça. Euh, donc, on discutait et on s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma boutique, euh, pour que ma boutique soit un peu différente. Je veux qu'il y ait un message derrière. Je, je veux... Euh, je veux faire quelque chose qui, qui va me motiver le matin à me réveiller euh, et à préparer vos colis. Euh, parce que voilà, c'est bien de vendre et de faire un, un beau chiffre d'affaires, etc. Mais à un moment donné, on commence à s'enlacer parce que c'est la routine et c'est des choses qui se répètent. C'est un peu comme Youtube. Au départ, on est bien avec les vidéos, mais à un moment donné, après quelques années, on s'enlace et voilà. Mais je voulais faire quelque chose qui représente énormément pour moi, qui, qui s'aligne bien avec mes valeurs et euh, voilà l'idée est venue de euh, de créer une, cette boutique mais ce sera pas uniquement une boutique pour vendre je voulais plutôt euh, mettre en avant aussi le côté, euh, euh, on va dire, une boutique à, à action solidaire tout simplement euh, donc j'ai décidé de consacrer chaque mois un pourcentage du bénéfice euh, qui sera reversé euh, à des associations qui euh, aident les femmes ou qui œuvrent pour les femmes dans le monde. Il y a plein, et je sais qu'il y en a plein, plein des associations, il y a des associations par exemple qui aident les femmes qui ne peuvent pas se permettre, par exemple, des serviettes hygiéniques pendant leur menstruation. Ça existe, j'étais choquée, je ne le savais pas avant, mais ça existe vraiment, des femmes qui ne peuvent pas se permettre financièrement d'acheter des serviettes hygiéniques quand elles, ont, quand elles ont leur menstruation donc je trouvais ça triste et je me suis dit si je peux contribuer euh, grâce à vous bien sûr euh, si je peux contribuer à faire quelque chose ça serait pas mal et ça me motiverait le matin à me rêver avec le sourire et voilà, à préparer vos colis et à euh, vous, vous préparer de très belles collections dans l'avenir et etc donc voilà euh, je tiens à préciser que Pardon. alors je tiens à préciser que pour le mois d'octobre puisque c'est le mois où je vais lancer cette boutique euh, si ce n'est pas fait aujourd'hui donc euh, le mois d'octobre le bénéfice du mois d'octobre donc il y aura 10% du bénéfice du mois d'octobre euh, du chiffre d'affaires du mois d'octobre qui sera reversé à l'association El Hayat pour la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col du, de l'utérus donc comme vous savez c'est octobre rose et... Euh, voilà, euh, ça, ça me touche que cette association euh, œuvre pour les femmes qui n'ont pas les moyens pour se faire dépister, qui n'ont pas les moyens au euh, loger le temps de, de, de, de, du traitement, etc. Donc c'est une association qui se, qui se situe en Algérie, au sud de l'Algérie, oui, euh, à Béchal. Et donc euh, je suis tombée comme par hasard sur leurs euh, leur vidéos, etc., sur, une, sur euh, Facebook. Euh, en fait, c'est une association qui, est, qui a été créée par une, une sage-femme, euh, une dame, Mashallah. Et euh, voilà, Abshah. Comment c'est. Les richesses de l'Algérie viennent du Sud, mais malheureusement, le Sud, c'est toujours. Euh, ils sont toujours mis un peu. Ils sont toujours oubliés. J'ai pas envie de rentrer dans ces détails, mais euh, j'ai trouvé que cette association fait vraiment pas mal de choses. Elle est très active sur les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, je me suis dit si on peut aider ensemble, toutes la main dans la main, pour œuvrer, pour faire quelque chose, pour aider ces femmes. Donc, euh, ils ont un appartement pour loger les femmes qui viennent de très loin, qui font une centaine de kilomètres juste pour se faire dépister, pour des séances de chimiothérapie, etc. Ils n'ont pas où aller. Donc il les loge, il les nourrit, il les aide pour financer leurs analyses, etc. Donc si on arrive à faire quelque chose, tant mieux. Voilà. Je vous ai tout dévoilé à propos de, de ma boutique. Maintenant, j'ai envie que vous sachiez que c'est un travail que j'ai entamé le mois de janvier. Euh, donc je travaille dessus depuis le mois de janvier. Euh, J'ai réalisé tout le côté administratif, le côté, euh, euh, euh, allez on va dire, gestion financière administrative, la réalisation du site web. Euh, enfin fait, tout ça, je l'ai réalisé moi-même. Euh, mais je n'oublie pas les efforts des personnes à côté, qui m'entourent, qui m'ont beaucoup beaucoup aidé. Bien sûr c'est grâce à Allah que ce projet se concrétise et c'est aussi grâce à vous parce que s'il n'y avait pas la communauté Muslim Queens bah, j'aurais pas pu créer quelque chose pareil et puis aussi c'est grâce à mon mari qui m'a beaucoup aidé que ce soit financièrement ou que ce soit voilà, euh, il m'a beaucoup aidé en gardant les filles depuis le mois de mars il est à la maison à cause du corona aussi euh, donc il est à la maison il garde les filles donc on essaie de de, de de faire un bon schedule pour que les deux on puisse travailler en même temps et euh, voilà il m'a aidé aussi, toutes les photos que vous allez voir c'est lui qui les a prises Donc euh, franchement je le remercie du fond du cœur. si tu regardes cette vidéo, bah quoi dire euh, Je remercie aussi mes parents, mes parents qui m'ont beaucoup motivé, qui m'ont aidé mentalement et qui m'ont formé on va dire pour euh, affronter la vie <rire> Euh, je remercie ma sœur aussi parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai pu retrouver des fournisseurs euh, en Turquie qui m'a facilité beaucoup de, de contacts parce que, comme vous le savez, elle réside en Turquie. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, je ne suis pas seule. Euh, et, euh, et voilà, de l'île. pour le moment tout est prêt. Il ne reste plus qu'à lancer le site en ligne, il est déjà prêt et tout et tout. Euh, voilà, je vous mettrai en barre d'information le lien vers ma boutique qui sera disponible en français et en anglais euh, donc euh, je vous mettrai tous les détails, vous allez tout trouver en fait sur le site, il est complet, tout ce qui est livraison tout ce qui est euh, tout ce qui est moyen de paiement etc, et je détaillerai ça aussi sur euh, la nouvelle page Instagram de la boutique ça s'appelle Muslim Queens Boutique donc euh, vous pouvez soit contacter le service clientèle si vous avez des questions concernant euh, la boutique en ligne. Ou euh, encore nous envoyer un email euh, euh, grâce au formulaire de contact que vous allez trouver sur le site. Ou encore sur euh, l'email que je vais vous mettre euh, aussi en barre d'informations. Si, je ne sais pas moi, si vous avez des questions, euh, si vous voulez euh, savoir euh, où est passé par exemple votre commande, votre colis. Peu importe, vous savez, vous comprenez de quoi je parle. Un service après-vente, service clientèle. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour là. Mais en tout cas, euh, restez branchés sur Instagram parce que c'est là où je publie le plus euh, tout ce qui est nouveautés, tout ce qui est information concernant les pays euh, euh, de livraison, etc. Donc voilà, tout sera détaillé. En tout cas, je suis super heureuse de vous faire cette... Euh, de vous avoir filmé cette vidéo aujourd'hui. Euh, restez branchés parce qu'il y aura pas mal de nouveautés. Euh, il y aura beaucoup d'actions euh, dans le futur, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, pour le mois d'octobre, ça sera pour le cancer du sein, pour la lutte contre le cancer du sein. Et puis, euh, les mois prochains, ben, on verra par la suite, Inch'Allah. Voilà. Vous êtes ma source de motivation. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye